La fabrication de la bière à la Brasseuse Bienvenue à la Brasseuse Dans quelques minutes, Adrien vous transmettra sa passion et ses astuces pour réussir votre propre bière. Cela me laisse le temps de vous expliquer les trois principales étapes de sa fabrication. Après tout, d'après les historiens, c'est une femme qui a créé la première bière. Voici ses principales étapes. L'empâtage, l'ébullition et l'ensemencement. Lors de l'empâtage, nous versons du malt dans un panier pour le faire infuser entre 60 et 70 degrés pendant 45 minutes dans une cuve remplie d'eau et nous mélangeons le malt dans l'eau. Le malt est le résultat d'une transformation de grains, d'une céréale, comme le blé. C'est lui qui apporte le sucre, nécessaire à la production d'alcool, le goût, la couleur et la texture de votre bière. Ensuite, nous retirons le mâle et ajoutons le houblon. Sa fleur va donner l'amertume et une note florale ou fruitée à votre bière. En fonction du style de bière que vous avez choisi, vous mettrez le houblon à des moments différents. L'eau, cette fois-ci, sera portée à 100 degrés pendant une heure. La dernière étape est l'ensemencement. Elle consiste à verser la préparation qui aura été refroidie sur des levures au fond d'une nouvelle cuve. Les levures vont se multiplier. La fabrication à proprement parler est terminée. Ici commence la fermentation pendant laquelle le sucre va se transformer en alcool. Puis viendra l'embouteillage. Je ne vous en dévoile pas plus. À vos cuves. Prêt, brassez.